Hello Bon allez, on poursuit notre exploration de cette V2 d'X-Wing et notamment de cette proposition de clone noir que nous fait euh, FFG avec cette fois-ci euh, les serviteurs de la lutte. Dans une première vidéo, j'avais parlé des gardiens de la République avec notamment les Jedi Fighters et bien là, on passe du côté séparatiste. Euh, on va regarder ensemble les macros, hein, euh, les figurines un petit peu. Vous allez voir, elles sont vraiment, elles sont toutes petites, mais elles sont vraiment, vraiment, vraiment super. Sauf qu'on a passé un gap. On regardera ensuite les cartes d'amélioration et puis les cartes pilotes. Je commencerai par les cartes pilotes, puis ensuite les cartes d'amélioration. Voilà. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager. Puis si vous n'êtes pas déjà abonné, bah, à le faire. Et puis n'oubliez pas, que dans la description, vous avez un lien d'achat. Et puis, quitte à vous faire plaisir, autant me soutenir. Allez, c'est parti. Bon, alors, on en dit quoi, ce bel bubla 22 toujours autant de mal à donner le nom de du vaisseau euh, j'adore ce bleu et puis bon bah c'est vrai que le vaisseau avec ses inspirations euh, euh, de voitures des années euh, de cadillac des années euh, des années 50 c'est absolument merveilleux tout aussi petit hein, que le delta 7 et puis euh, et puis il y a énormément de détails aussi alors il euh, ya déjà il y a la bicromie qui est vraiment sympa et puis tous les reliefs hein, qui sont euh, qui sont surlignés là je vous le présente avec un x-wing il fait encore plus petit que le delta hein, euh, je trouve que le delta 7 euh, mais euh, c'est tellement tellement tellement classe ils sont tellement fins au niveau des détails que euh, on peut euh, on peut que apprécier euh, apprécier le travail qui a été euh, qui a été fait dessus c'est vraiment vraiment de, de, de toute beauté et euh, je vous conseille vivement euh, l'achat de ces de cette proposition là je vous compare le vulture avec euh, avec un, un x vulture du coup est un peu plus gros parce qu'il est un peu plus large puis qu'il a ben, ses pattes hein, finalement ce que je trouve vraiment vraiment top c'est cette espèce de euh, euh, couleur bleu euh, bleu et gris un espèce de camouflage marin qui nous est proposé là un peu marines euh, j'adore franchement magnifique euh, seul regret c'est que euh, dans toute cette série pour l'instant hein, que ce soit euh, pour euh, la république ou pour les séparatistes il n'y a aucune euh, euh, mobilité sur les figurines Là on aurait pu imaginer hein, que les pattes peut-être pas se déploient mais tournent un petit peu Et en l'occurrence c'est absolument pas le cas les figurines sont totalement stables et ne bougent pas Bon, avant de voir euh, ces, euh, ces, euh, cette plaquette, je ne vais pas réouvrir la boîte devant vous comme je l'ai fait pour les gardiens de la république, c'est très simple, je préfère faire une macro comme ça. Je vais vous lire les nouvelles règles. Alors les nouvelles règles, on a les cartes limitées, vous allez voir, vous savez que normalement une carte limitée à un seul exemplaire, il y a un petit point dessus. Et bien là, avec ces extensions, vous allez avoir deux à 3 points euh, de présent à côté d'une carte nommée. Et donc ça veut tout simplement dire que vous pourrez en aligner de 2 à 3 et non plus qu'un seul. Alors vous êtes quand même limité, pas en, en, en aligner euh, indéfiniment mais vous pouvez en aligner plus d'un. Vous avez également l'amélioration solitaire, donc ça c'est plus au niveau des améliorations, ça veut dire que cette amélioration, vous ne pouvez vous en équiper qu'une seule fois par liste d'armée, et puis on va sinon retrouver les marqueurs de contraintes qu'on avait vus dans les gardiens de la république, c'est un jeton rouge donc qui perdure d'une phase, phase à l'autre, et puis qui vous, retire, qui vous retire une action. Et puis on va retrouver également... Dans cette plaquette, on va retrouver également, on les voit juste ici, les nuages de gaz. Donc c'est plutôt sympa ce nuage, lorsque une attaque est gênée par le, par le nuage, le défenseur lance un dé de défense supplémentaire et il peut changer un résultat vierge en évasion. Donc ça, c'est ce que l'on voit ici sur les plaquettes. On va regarder rapidement la plaquette qui nous est proposée ici. Donc on a ce fameux nuage de glace, de gaz, excusez-moi, supplémentaire. On retrouve de la charge. Euh, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jetons de calcul. Et d'ailleurs, c'est assez déstabilisant parce que les calculs, les jetons de calcul, c'est un peu les pions de force en fait. Euh, pour les séparatistes et notamment pour les euh, robots. Et là, on en a plein, alors que euh, dans la boîte euh, des gardiens de la République, ben on en avait quasiment pas. Donc, euh, je trouve ça, euh, je trouve ça euh, pas très cool. On retrouve hein, nos pions de ciblage, nos pions de charge, vos petits numéros pour pouvoir numéroter comme ça votre équipe. N'oubliez pas, c'est recto-verso, euh, recto d'accord Donc, en fonction de la couleur que vous allez, que vous allez choisir. On va regarder. Les vaisseaux qui sont proposés, donc on a un bel bulap, il va avoir du mal à le prononcer celui-là, hein. donc je dirais le, le, le 22, ça ce sera plus simple, Et puis et puis des vultures. On retrouve donc du coup euh, le code couleur qui sera utilisé euh, pour euh, pour les séparatistes qui est exactement le même que dans Légion que je trouve tout simplement très laid voilà autant que ce soit dit je déteste ce bleu euh, je trouve que pour euh, pour la république galactique on était gâté on a quelque chose de vraiment très très chouette là cette espèce de bleu je trouve ça profondément moche bah du coup on le retrouve également sur les réglettes au niveau euh, des déplacements on va voir que euh, nos vultures, euh, bon, ils stressent vite. Hein, vous voyez, dès qu'il s'agit de, euh, de se retourner à vitesse une euh, ou deux, ça passe vite en rouge. Euh, ils auront du bleu qui leur permettront quand même euh, de récupérer, mais je trouve que ça manque un petit peu. Euh, voilà, on a une, une, une réglette de déplacement qui est euh, une rondelle de déplacement qui est plutôt classique et puis plutôt inquiétante, je trouve. C'est quand même des machines. Euh, je sais pas, elles ne devraient pas spécialement stresser ou alors c'est la mécanique qui coince. Voilà. Pour euh, le 22, hein, le Belbulab 22, j'ai du mal, hein, excusez-moi. Euh, bon, bah voilà, pareil, pas trop de rouge, hein, virage serré à 3, et puis retournement, un hein, virage de tolon à, à 3, mais sinon, euh, rien, rien d'inquiétant. Euh, donc, c'est quand même, c'est de bon augure. On va se retrouver avec 1, 2, 3 euh, versions euh, du 22, et puis avec 1, 2, 3, 4, 5... Euh, version euh, du Vulture, 5x2 donc 10, et puis euh, et puis 3x2 donc 6 hein, puisque je vous rappelle que ces plaquettes sont euh, recto verso. Regardez ce bleu du excellent. Allez, ce que je vous propose c'est que on passe aux cartes. Les cartes, donc je fais comme pour la première boîte, je vais d'abord lire les cartes des vaisseaux, puis ensuite je lirai les cartes d'amélioration. Pour ceux qui ont déjà vu euh, la vidéo sur les Gardiens de la République, je vais d'abord lire les cartes d'amélioration qui sont propres à cette extension. Puis à un moment, je vous ferai signe et ce seront les cartes que j'ai déjà lues dans l'extension des Gardiens de la République. Donc comme ça, si vous voulez vous sauver, vous pourrez quitter la vidéo qui sont longues parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Mais vous partirez en lâchant un petit pouce, bien entendu, hein je vous fais confiance. Allez, on va commencer par euh, allez, le 22, le chasseur 22. le blablabla, blablabla, blablabla. Bon, j'arrive pas à dire le nom. Euh, la carte, Hop, elle apparaît ici. La première version. Donc, au niveau des actions, il y a calculateur. Alors, on sait que c'est une, euh, une, euh, une nouvelle action hein, qu'on connaissait pas, qui est propre à la V2, le, le, le calcul. On ne savait pas trop... À quoi on a être, avec quoi on allait être mangé ben voilà en fait c'est surtout pour les vaisseaux droïdes euh, ou les machines équipées de, de, de machines plus intelligentes puisqu'en l'occurrence ce vaisseau là il est piloté donc euh, c'est plus l'amélioration de l'intelligence artificielle qui est dedans donc ça vous permettra vous allez voir de déclencher plein d'actions vous avez le ciblage vous avez le tonneau avec le calcul en jumelé mais donc du coup euh, en critique en stressant plutôt, et puis vous avez euh, le déplacement supplémentaire à vitesse 1, je vous rappelle, soit vers l'avant, soit à droite, soit à gauche, et euh, également la possibilité de vous ajouter un calcul. Euh, là, on est en initiative 1, attaque 3, défense 2, euh, coque 3, et puis, euh, et puis ben, bouclier 2. Donc euh, c'est quand même assez sympa euh, comme vaisseau. Deuxième version, c'est As euh, Skadan, donc là, on va remplacer du coup euh, le calcul par un concentration, parce qu'on a un pilote à l'intérieur du vaisseau, ce hein, n'est plus, plus un vaisseau autonome, c'est un pilote à l'intérieur. Donc on enlève le calcul de la machine et puis on met un concentration à la place. Sinon, c'est la même chose, si ce n'est que bah, du coup, bah, le looping et euh, l'action supplémentaire, bah, ce n'est plus avec un calcul, mais bien avec une concentration qui est en stress. Sinon, eh ben, euh, 3, euh, 2, 3, 2, c'est la même chose, une initiative. 2-3. Comme quoi, quand on est humain, on a plus d'initiative que quand on est une machine. Du mal à y croire. Allez, Capitaine Sears. Capitaine Sears, initiative 2. Euh, lui aussi, hein, il va avoir, euh, il va avoir euh, les améliorations, euh, enfin le, le, la concentration qui remplace euh, le calcul. Tant qu'un vaisseau allié à portée 0.3 effectue une attaque principale, si le défenseur est dans son arc bull eye, donc la petite partie fine hein, qui maintenant est présente sur tous les socles de la V2, avant l'étape neutraliser les résultats, le vaisseau allié peut dépenser un marqueur de calcul. Euh, pour annuler un résultat évasion donc euh, ça sous-entend que euh, il faut que celui dans lequel euh, ce soit dans le bull eye euh, ce soit aussi un vaisseau qui n'est pas de pilote puisqu'il va devoir en fait dépenser un marqueur de calcul et non pas une concentration donc faites attention à ce que vous faites mettez autour du capitaine Sears des vultures qui sont des machines propres et qui auront donc des marqueurs de calcul on va passer à euh, What euh, Tambor, donc même spécificité de carte, hein, euh, tant au niveau des capacités de vaisseau qu'au niveau des actions. Euh, tant que vous effectuez une attaque principale, vous pouvez relancer un dé d'attaque pour chaque vaisseau allié calculateur à portée 1 du défenseur. Très très très intéressant, c'est très intéressant ces vaisseaux euh, séparatistes. Vous allez voir qu'on vous pousse à les jouer comme ça euh, en essaim. Hein, en, en groupe, euh, et euh, plus ils sont nombreux autour, euh, autour d'un adversaire, euh, plus ils vont en chier. Quoi, hein. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa. Et puis le Général Grievous, hein, bien sûr, hein, ils ont vraiment décidé de se servir de ce Général Grievous comme ambassadeur de Clos noir je trouve, hein, c'est Obi-Wan Kenobi et Général Grievous qui sont présents dans la boîte de star de Star Wars Légion. Et bien là, vous retrouvez une carte avec le Général Grievous, qui est le seul nommé en fait en tant, que, en tant que pilote. Toutes les mêmes caractéristiques. Par contre, tant que vous effectuez une attaque principale, si vous n'êtes pas dans l'arc de tir du défenseur, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés d'attaque. Donc en gros, si vous l'avez pris par derrière et puis que vous l'avez pris en chasse, vous êtes extrêmement efficace, même de côté. Donc je trouve ça vraiment, vraiment, très, très puissant. Je trouve que c'est une des meilleures cartes. Euh, que j'ai vu, c'est une carte qui est très offensive, je trouve que c'est une, une des meilleures cartes que j'ai vu pour la version Clos Noir. On va regarder euh, les euh, vultures euh, maintenant, euh, donc ce euh, sont les drones de la fédération du commerce, donc au niveau des actions, ils ont calculateur, euh, ciblage et puis euh, tonneau, et puis ils peuvent faire un tonneau en prenant également une action de calcul si cette action est stressante. Donc ça ce sont les actions jumelées. Sinon c'est 2 en attaque, 2 en défense et 3 en coque. C'est raisonnable. Euh, ils auront tous, et donc je ne le lirai qu'une seule fois, le calcul en réseau. Et vous allez voir tout l'intérêt de jouer en fait ces vaisseaux en essaim. Tant que vous euh, défendez ou effectuez une attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de calcul d'un vaisseau allié à portée 0-1 pour changer un résultat. Concentration en résultat, évasion ou. Euh, touche c'est top c'est à dire que tant que vous jouez en essaim, en groupe, donc vous prenez le calcul de, du gars d'à côté pas le calcul facile <rire> vous pouvez prendre le calcul du, du pote d'à côté puis vous pouvez modifier comme ça vos résultats concentration c'est très très très puissant allez le prototype Hard Call, donc attention là il y a deux points à côté du nom. donc ça veut dire que vous ne pouvez aligner que deux vaisseaux comme ça dans votre liste d'armée euh, initiative 1, euh, calcul en réseau que je ne relis pas. Par contre, après qu'un vaisseau ennemi dans le boule eye à portée 0-2 a déclaré un autre vaisseau allié pour être le défenseur, vous pouvez effectuer une action calcul ou ciblage. On va regarder le drone séparatiste avec une initiative de 3 cette fois-ci. Euh, sinon, il a euh, son calcul en réseau. Par contre, bah, vous avez la possibilité de l'aligner avec une initiative de 3. Donc, vous jouerez quand même assez rapidement dans les tours et vous attaquerez de façon préférentielle. Le DFS 081, très très très bonne carte. Avec un 3 en initiative, tant qu'un vaisseau allié à portée 0 1, défend, il peut dépenser un marqueur de calcul pour changer tous les résultats critiques en résultats touche. Donc, ça, euh, c'est plutôt sympa parce que euh, tout ce qu'il y a autour de vous sera protégé en fait euh, des critiques et n'aura euh, que des résultats touche. Ça peut être sympa. Et puis enfin, le euh, chasseur méticuleux. Donc là, trois points, hein, trois petits points euh, d'exception à côté du nom, ce qui vous indique que vous ne pouvez en, en aligner que trois, hein, je vous le rappelle. Normalement, il n'y a qu'un point. Normalement, on en aligne qu'un, mais là, en l'occurrence, c'est trois. Même caractéristique pour tous les vultures, calcul de réseau, je ne le relis pas. Mais tant que vous effectuez une attaque, si, vous défense, si le défenseur est dans votre bull high, vous pouvez relancer un résultat bien et ça. C'est super sympa. Allez, on va passer aux cartes d'amélioration. Donc je vous le redis, ces cartes d'amélioration, je vais d'abord lire celles qui sont propres à cette extension là et puis à un moment je vous ferai signe et ça voudra dire que je relis ce que j'ai présenté dans les gardiens de la république je suis sympa allez casse semble pas l'avoir lu celle là alors casse tant que vous effectuez une action de mouvement supplémentaire je rappelle que c'est un soit vers l'avant soit vers la droite soit vers la gauche blanche l'occurrence. vous pouvez considérer qu'elle est rouge pour utiliser le gabarit de 1 qui tourne direct soit à droite Soit à gauche, à la place. Normalement, quand vous faites une action de déplacement supplémentaire, vous avez un certain nombre de gabarits qui vous est possible. C'est la petite flèche vers l'avant, puis la petite flèche souple vers la droite et vers la gauche. Là, si vous acceptez d'être stressé, vous aurez le droit de faire des virages beaucoup plus euh, sharp. Perfide, euh, charge 1. Donc, il va falloir dépenser une charge, de toute évidence. Tant que vous défendez vous pouvez choisir un vaisseau gênant l'attaque et dépenser une charge. Dans ce cas, annuler un résultat touche ou critique et le vaisseau que vous avez choisi gagne un marqueur de contrainte. Après qu'un vaisseau à portée 0,3 a été détruit, récupérer une charge. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'enchaîne. Au but énergétique plutôt badass. On le voit bien dans le film, d'ailleurs, on les voit, ces obus énergétiques partir. On est sur euh, du 3D en attaque à 2-3 de distance avec donc une charge. Attaque avec un pion de calcul. Donc le pion de calcul, en gros, c'est le pion de concentration des robots, vous l'avez compris. Dépensez donc une charge, donc la charge qui est sur la carte. Tant que vous effectuez cette attaque, vous pouvez dépenser un marqueur de calcul pour chaque résultat Concentration, euh, vous, vous le transformez en résultat critique. Ben oui, parce que, tout simplement, euh, dans le jeu, euh, sur les dés, il n'y a que concentration, il n'y a pas calcul. Donc c'est un peu dégueulasse de dire, ben ouais, tous les vaisseaux qui n'ont pas euh, concentration parce que c'est des robots, ne pourront pas se servir de ce résultat-là. En fait, cette carte-là, ben, elle vous permet de vous servir de ce résultat œil et puis de le transformer, en l'occurrence, en critique, pas en touche. Action, recharger cette carte voilà, il y a la possibilité de faire une action et de recharger cette carte. Euh, Kraken. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Pendant la phase de dénouement, vous pouvez choisir jusqu'à 3 vaisseaux alliés à portée 03. Dans ce cas, chacun de ces vaisseaux ne retire pas un marqueur de calcul. Ça, ça peut être sympa également. Allez, TV94, c'est pas la chaîne, c'est la carte. Tant qu'un vaisseau allié, qu'une fois de plus, c'est une carte qui donne des avantages au vaisseau allié. Il y a beaucoup de cartes comme ça, hein, qui n'améliorent plus le pilote, mais les vaisseaux alliés. Tant qu'un vaisseau allié a portée 0-3, donc c'est quand même beaucoup, effectue une attaque principale contre un défenseur situé dans son bull eye. Ça fait beaucoup de règles, mais vous allez voir, c'est intéressant. S'il a 2 dés d'attaque ou moins, ce qui est en l'occurrence le cas de tous les vultures, il peut dépenser un marqueur de calcul pour ajouter un résultat touche, gratos. Ça, c'est fait. Sous les Swan, alors, sous les Swan, coque plus 2. Donc ça, c'est une carte titre. C'est une carte qui va améliorer euh, le Belbulab 22 et qui va donc lui rajouter 2 euh, en coque, ce qui va quand même euh, le porter à 5. Ça fait euh, beaucoup mon loulou. Tant que vous euh, défendez, si l'attaquant et hors de votre arc de tir, vous pouvez relancer un dé de défense. C'est en plus. Ça fait beaucoup. Elle est sympa. C'est une belle amélioration. Déjà que l'amélioration pour les deltas était sympa, mais celle-là, elle est vraiment top. Ah ouais, support d'ancrage déplié ou support d'ancrage replié. Attention, carte recto, verso. Alors, on va la regarder replié. Mise en place à équiper avec cette face visible. Donc, c'est d'abord replié. Tant que vous exécutez une manœuvre, si vous chevauchez un astéroïde ou un nuage de débris, attention, pas le gaz, hein, et qu'il y a un autre vaisseau allié, ou moins à portée zéro de cet obstacle, vous pouvez retourner cette carte. Et alors là, qu'est-ce qui se passe Ignorez les, euh, les obstacles à portée zéro. Donc déjà, vous n'avez pas de dégâts. Et tant que vous vous déplacez à travers, d'accord après avoir révélé votre cadran, vous pouvez révéler une manœuvre autre euh, que euh, deux tout droit et être à portée zéro d'un astéroïde ou d'un nuage de débris. Sautez votre étape, exécutez une manœuvre, vous ne bougez plus et retirez un marqueur de stress. On se calme. Si vous avez révélé une manœuvre à droite ou à gauche, faites un pivot de votre vaisseau à 90 degrés dans cette direction. Après avoir exécuté cette manœuvre, vous retournez la carte. Ça fait beaucoup de choses, mais ça peut être intéressant à jouer si vous avez en fait, pas mal d'astéroïdes autour de vous. Et puis surtout, ben, ça fait que ces vaisseaux-là, ben, avec cette carte, ils ne se tapent jamais les astéroïdes. Blindage en Imperium. Ça doit être un métal. Je Univers Univers étendu. Il y est. -tu Allez, Charge 2. Avant qu'une carte de dégâts face visible vaisseau ne soit attribuée, vous pouvez dépenser une charge pour la défausser à la place. Je ne vous cache pas que les cartes que vous subissez en tant que critique avec marqué vaisseau dessus, c'est jamais bon. Donc pouvoir la dégager c'est bien, c'est une charge et sur cette carte vous en avez deux. Voilà, c'est tout pour les cartes d'amélioration qui sont Propre à cette boîte. Et donc là, les cartes que je vais lire, ce sont des cartes que j'ai déjà lues dans Les Gardiens de la République. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo des Gardiens de la République, ben restez et puis suivez les informations qui sont là. Si vous les avez déjà vues, vous pouvez me quitter, vous pouvez, vous pouvez passer directement à la conclusion. Il y a un timer sous la vidéo, vous pouvez passer directement à la conclusion. Et puis n'oubliez pas, en tout cas, si vous partez, à lâcher un petit pouce. Je vous embrasse. Allez, on poursuit. Maîtrise de soi, j'accélère un petit peu. Après avoir échoué une action, si vous n'avez aucun marqueur vert, vous pouvez effectuer une action de concentration, c'est top. Tireur hors pair, charge 1. Tant que vous effectuez une attaque principale, si le défenseur est dans votre bull eye, avant l'étape neutraliser les résultats, vous pouvez dépenser donc une charge pour annuler un résultat évasion. Là, on tire beaucoup mieux. Intimidation, on l'a vu dans la vidéo d'avant, tant qu'un vaisseau ennemi a porté 0 défend. Il lance un dé de défense en moins. Donc, ça, c'est vous coller en fait euh, un vaisseau. Et puis, ben, celui-ci, il a un peu la trouille de vous avoir juste à côté de lui. Il est un peu déconcentré. Du coup, il se défend moins bien. Alors, il se défend pas de votre attaque à vous. Mais les attaques que lui font les autres, eh ben, euh, eh ben, forcément, euh, voilà, il, défend, il défend moins bien. La feinte. Tant que vous effectuez une attaque, c'est vous qui attaquez. Si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez euh, changer un. Des résultats évasion du défenseur en résultat concentration. Là, c'est bien, vous pouvez interagir euh, sur lui. Si vous voyez que lui, euh, ben, il a de quoi euh, améliorer ses jets, ben, vous pouvez, euh, mais pas de quoi améliorer ses concentrations, ben, vous pouvez lui transformer une évasion en concentration. Et du coup, ben, ce sera perdu pour lui. Le loup solitaire charge une qui se recharge à la fin de votre activation. Mmh. Attention, à la fin du tour. Tant que vous défendez ou que vous effectuez une attaque, s'il n'y a aucun autre vaisseau à portée 0,2, vous pouvez dépenser une charge pour relancer un de vos dés. Ça, c'est pour vous pousser à partir un petit peu en loup solitaire dans un coin. Il ne faut pas avoir trop de potes. Vous contournez le point sur la table et vous bénéficiez de cette amélioration. C'est bien pour le slave par exemple, ou des vaisseaux solitaires comme ça. Adresse au tir tant que vous effectuez une attaque si vous, si le défenseur est dans le bull-eye, vous pouvez échanger un résultat. Touche en résultat critique. Ça, c'est presque une carte obligatoire. Tactique euh, de nuée, très très sympa aussi au début de la phase d'engagement. Euh, vous pouvez choisir un vaisseau allié à, à portée 1, dans ce cas considérez que son initiative est égale à la vôtre. Donc ça c'est très très bien quand vous avez un héros et que vous avez des potes autour. Euh, qui sont euh, beaucoup moins euh, hypés au niveau euh, de l'initiative, ben, ils récupèrent l'initiative euh, de Grievous. Donc ça, ça peut être vraiment très intéressant. Tire habile tant que vous effectuez une attaque qui est gênée par un obstacle, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Ça, c'est sympa. Taquet d'astéroïdes. Il y en a de partout. En plus, si vous êtes Vulture bien équipé, ça ne vous fait pas vraiment peur. Par contre, ben, euh, à chaque fois que vous tirez à travers, en fait... Euh, un astéroïde. Normalement, le défenseur, il a un dé plus. Il l'aura toujours. Mais vous, vous aurez un dé d'attaque en plus. C'est top. Missile groupé, très sympa. Euh, 3, euh, 3 d'attaque. Euh, distance 1, 2. 4 charges. 4 charges. Mais bien entendu, J'ai jamais vu euh, plus pour l'instant que 4 charges. Donc, c'est une attaque qui doit être en ciblage. Hein. Il faut avoir ciblé la cible. Cibler la cible. Euh, dépenser une charge. Vous pouvez le faire donc 4 fois. Après chaque... Après cette attaque... Vous pouvez effectuer cette attaque en tant qu'attaque bonus contre une cible différente à portée 0-1 du défenseur en ignorant le prérequis du ciblage. Par contre, il faudra reconsommer une charge. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends. Mais c'est vraiment top. Missile à conclusion, donc c'est ciblé aussi, c'est 3 en attaque, c'est 2-3 en distance et c'est 3 charges. Donc, il faut consommer une charge et... Après que cette attaque a touché, chaque vaisseau à portée 0 chaque vaisseau a porté 0-1, a mis également, du coup, attention, euh, du défenseur, expose une carte de ses dégâts euh, face visible, en fait. Voilà. Donc ça, si vous avez déjà des dégâts, mais qu'ils n'étaient pas critiques, là, vous en révélez une. Missile à tête chercheuse, je l'ai dit, hein, dans les gardiens de la République, il faut voir en jeu comment on joue ces subtilités-là. 4 de dégâts, 2-3 en distance et 2 de charge. C'est sur du ciblage uniquement, dépenser une charge. Après que euh, vous avez déclaré le défenseur, il peut choisir, c'est le défenseur qui peut choisir de subir un dégât. Et s'il choisit de le faire, eh bien, du coup, vous ne faites pas les dés d'attaque et il ne fait pas les dés de défense. Mais on considère qu'il a été touché. Voilà, alors ça c'est l'assurance de toucher au moins une fois. C'est à la main du défenseur, j'aime pas trop. Euh, c'est dommage parce que vous pourriez lui faire 4 dégâts, c'est lui qui choisit. Par contre, s'il choisit de se prendre des dégâts, il a intérêt à lever ça. Hein, pour pouvoir s'échapper. Roquette <rire> à proton. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc, c'est attaque concentration. On dépense une charge. Ça, ça tombe bien, elle n'a qu'une charge sur elle. Distance 1-2. Donc, c'est quand même assez court. Par contre, dans le boule et c'est 5D d'attaque. C'est très, très, très puissant. La post-combustion 2 charges. Après avoir entièrement effectué votre déplacement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir été gêné dans votre déplacement, sinon vous êtes obligé de l'interrompre et que vous ne le faites pas en entier, euh, d'une manœuvre 3-5, donc c'est quand même des manœuvres grandes, c'est pour ça qui vous impose ça. Vous pouvez dépenser une charge pour effectuer une action de mouvement supplémentaire, hein, la, la, le petit mouvement supplémentaire. Euh, et puis, ben, vous êtes, du coup, vous passez en stressé. Défectueur, déflecteur électronique pendant la phase de dénouement, vous pouvez subir un dégât, un, une touche, pour retirer un marqueur rouge. Je l'ai dit pour les gardiens, je suis pas fan de cette carte, je ne pas trop l'intérêt. Euh, munitions, mais vous pouvez mettre en commentaire des putains de combos qui pourraient être faits avec cette carte, je suis preneur. Munitions de sûreté intégrée. Tant que vous effectuez une attaque, soit à torpille, soit missile, après avoir lancé les dés d'attaque, vous pouvez annuler tous les résultats de dés pour récupérer une charge euh, que vous avez dépensée pour cette attaque. Je trouve cette carte vraiment géniale. Je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Je vais arrêter de le dire, parce que ce sont vous n'êtes là que pour celle-ci. En fait, quand vous utilisez une torpille ou un missile, il peut arriver que vous fassiez, euh, ben, vous allez utiliser une charge forcément. Puis il peut arriver que ben, vous ne savez pas fait comme il faut au niveau de vos, de vos relances, de votre concentration. Et puis ben, vous faites un jet de merde. Voilà. Et puis vous vous dites, ben, merde, j'ai gâché, gâché un missile. quoi. Voilà. J'ai gâché ma torpille, j'ai cassé mon missile. Et je suis dégoûté. Et bien avec en fait, cette sûreté-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez annuler ces dés-là. Que l'autre ne se défend même pas. Vous annulez, vous récupérez votre charge et donc vous pourrez de nouveau utiliser ce missile. Cette carte-là, je pense que moi, je vais la limiter presque systématiquement. Les ailettes euh, statiques de décharge, elles sont très très très sympathiques, très rigolotes. Euh, avant que vous ne gagnez un marqueur ionique ou de brouillage, donc ça c'est les effets hein, de certains tirs, si vous n'êtes pas stressé, c'est une condition, vous pouvez choisir un autre vaisseau à portée 0-1, donc c'est pas forcément un allié, donc ça peut être celui qui vous a tiré dessus, et gagner un marqueur de stress du coup, et puis dans ce cas le vaisseau euh, choisi gagne, ce marqueur ionique ou ce brouillage à la place. C'est génial. Parce que le mec qui essaie de vous foutre un brouillage, vous pouvez le foutre dans la gueule. Je trouve ça sympa. Après, vous pouvez le mettre sur un allié. Si vous avez un Grievous qui va se prendre un ionique ou un marqueur de brouillage, vous pouvez décider de le mettre sur un pote à côté. Ça marche aussi. Système d'occultation. C'est la dernière on en termine, tant que vous défendez, euh, si euh, votre euh, charge, puisqu'en l'occurrence il y a une charge, est active, vous lancez un dé de défense supplémentaire. Et puis après avoir subi un dégât, vous perdez cette fameuse charge. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez un système d'occultation qui vous protège, qui vous permet de lancer un dé supplémentaire. Tant que ce dé supplémentaire vous prévaut, ce dé supplémentaire vous prévaut des dégâts, eh bien, le bouclier... Il continue à être actif. Par contre, bah, le jour où il est défaillant, le jour où ce dé ne change pas la donne et fait que vous êtes touché, ben bah là, en fait, euh, le système d'occultation euh, fait le son. Je trouve ça euh, plutôt sympa, plutôt intéressant. Si vous avez de la chance au dé, eh ben euh, voilà, tant que vous n'êtes pas touché, hein, vous avez cette protection. Je trouve ça sympa. Allez, on va euh, conclure sur cette première vague séparatiste, cette première boîte séparatiste intégration du calcul donc hein, euh, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant euh, je trouve que les figurines sont très très belles là aussi hein, comme les gardiens de la république ce qui peut choquer c'est la taille c'est vrai qu'elles sont toutes petites mais bon elles sont à l'échelle donc euh, c'est donc normal euh, on a des grosses boîtes avec des petites figurines à l'intérieur c'est marrant mais voilà par contre c'est très très fin hein, vous avez pu le voir hein, euh, je trouve que les figurines sont, sont extrêmement fines elles sont très bien peintes aussi hein, on a, ils ont réussi à intégrer hein, des logos, des logos notamment de la république pour les vaisseaux de la république et puis là des camouflages vraiment vraiment vraiment très très classe au niveau des cartes on est beaucoup beaucoup beaucoup sur une partie qui va se jouer en combo de vaisseaux c'est à dire plusieurs vaisseaux qui font des choses ensemble et qui se donnent des améliorations entre eux voilà on gagne en subtilité ça devient vraiment vraiment vraiment un jeu de plus en plus profond c'est vrai qu'il y avait des gens qui disaient que bon, bah voilà, X-Wing c'était quand même un peu, un peu stuff, quoi. Vous, vous faisiez votre, votre combinaison euh, idéale et puis après vous partiez en guerre puis vous gagnez systématiquement. Euh, là, je pense que cette V2 et surtout ces extensions de clones elles offrent tellement de possibilités. Ouais, J'ai hâte de voir jouer ces, ces, ces troupes-là en tournoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair hein, sur les serviteurs de la lutte. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et puis surtout à mettre en commentaire ce que vous en pensez et puis euh, notamment euh, si jamais euh, euh, vous avez euh, des combos euh, à proposer. N'oubliez pas également que j'ai mis un petit, euh, un petit sondage pour savoir si vous allez acheter ou pas euh, cette boîte, ça m'intéresse. Ça me permettra de remonter ce genre d'infos un petit peu plus haut. Allez, je vous souhaite à tous de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour défoncer le type en face et je vous donne rendez-vous dans très peu de temps pour la suite des présentations avec l'infiltrateur. Site. À très bientôt. Ciao tu bluffes, Martinie. Il bluffe. Pas sûr. Si si il bluffe là, ça se voit tout de suite. Il n'a pas l'air de bluffer là quand même. Si il bluffe là. Euh, moi je suis de la vie de Biales, Il bluffe. Hein. On, on, on vote, on vote. Moi je vote et je dis.